Je vous souhaite la bienvenue officiellement à tous et à toutes. C'est plaisant de vous lire. Donc, dans le clavardage, indiquez-nous d'où vous venez, quel est le, le milieu scolaire, votre organisation, votre fonction. Je vais replacer tout à l'heure l'outil d'annotation pour qu'on puisse passer quelques instants à connaître qu ce que vous allez faire cet été. Et cet après-midi, je serai en compagnie de mes collègues Yvon Kemner, Étienne Roy et Benoît Petit. Benoît Petit. Qui nous, est, qui nous vient du Service national pour les gestionnaires scolaires. Étienne Yvon moi faisons partie, partie pardon, du Service national du récit de la formation à distance. Alors, bienvenue à vous tous. Je place une dernière fois le nom, lien vers le document d'accompagnement que vous allez pouvoir suivre cet après-midi. Alors, encore quelques secondes. Prononcez-vous Utilisez l'outil d'annotation pour nous dire de quelle façon vous allez passer l'été. Alors, dans le haut, vous avez accès à annoter. Et par la suite, vous pouvez choisir les petits crochets, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire du texte dans le but de participer avec nous. Alors, l'outil d'annotation, je vous invite à l'utiliser. On en aura besoin ensemble cet après-midi. Ça permet de créer des liens, ça nous permet d'interagir plus facilement entre nous comme ça. Alors, je vous invite encore quelques secondes à vous prononcer. Il n'y a personne qui travaille cet été jusqu'à maintenant? On travaille tous un petit peu, puis on espère décompresser. Et voilà, oui, excellent. Alors, je vais enchaîner avec notre diapo. suivante. je vais enregistrer euh, cette petite diapo-là pour la voir. Je pourrais la reprendre éventuellement pour notre suivi dans notre document d'accompagnement et dans notre cahier, euh, document, questions-réponses, voilà. Alors, le objectifs de notre rencontre cet après-midi, on doit dégager ensemble des pistes de réflexion pour vous aider à répondre à la question suivante. Comment on peut planifier la rentrée 2021 pour qu'il n'y ait aucun bruit de service? Alors, ceux et celles qui étaient présents à, aux dernières rencontres, on avait abordé cette même question-là. Et peut-être que depuis ce temps, bien, vous avez cheminé, vous avez fait des interactions, des interventions auprès de votre milieu. Peut-être que euh, vous avez déjà des pistes de réflexion, puis ce serait intéressant de vous entendre à ce sujet-là. Comme je le mentionnais, je suis en compagnie d'Yvon, Étienne et de Benoît. Vous avez nos coordonnées pour nous joindre, de même que nos réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et suivre nos publications. Je vous souhaite la bienvenue, mes trois messieurs. Je vous invite aujourd'hui à clavarder avec nous. Vous l'avez déjà fait en vous présentant. Si ce n'est pas déjà, vous pouvez l'utiliser pour dire de quelle organisation scolaire vous êtes et quelle est votre fonction, nous avons utilisé les outils d'annotation de Zoom et je vous invite également, comme c'était le cas les dernières fois, à utiliser le document questions-réponses et vous constatez, si vous voyez toujours mon écran, rencontre 1, rencontre 2, rencontre 3, donc toutes les questions auxquelles nous avons donné réponse. s'y trouve. Donc, vous avez un suivi de tout ce qui a été fait dans nos dernières rencontres. Alors, n'hésitez pas à consulter. C'est un document précieux et on vous invite à, aujourd'hui, à aller inscrire des questions, que ce soit celles du clavardage. Elles s'y retrouveront également et nous allons donner suite à toutes ces réponses-là. Toutes ces questions-là, devrais-je dire, voilà. Alors, aujourd'hui, à la manière de Dany, à la manière de Claude, à la manière de Sam. Alors j'invite Étienne à nous parler de ces trois enseignants. Donc aujourd'hui, pour se mettre la table, on va regarder le, la façon d'enseigner de trois enseignants, Danny, Claude et Sam, qui ont des façons d'approcher la classe et la distance de façon différente. Par la suite, on discutera des avantages. et des avantages, des inconvénients, plus de, de façon générale, de, de comment est-ce que ces enseignants-là font pour euh, aborder différents volets de, de l'enseignement à distance et en présence, puisque l'an prochain, on va devoir se préparer aux deux. Donc, Danny est un enseignant de mathématiques en première secondaire. Son école a investi dans des Chromebooks pour tous les élèves. Danny enseigne beaucoup en enseignement explicite. C'est une personne qui aime ça faire un show en avant quand elle est en classe. Elle est très appréciée de ses élèves. Ses élèves l'aiment et aiment l'avoir euh, expliqué très près d'eux. Elle a une bonne relation avec ses élèves. Quand elle tombe en enseignement à distance, elle, est, elle essaie de répliquer ce modèle-là. Elle va utiliser une plateforme de visioconférence pour euh, euh, répliquer ce qu'elle fait en classe. Donc, elle va... Euh, faire des présentations tous les lundis, tous les mercredis à ses élèves en grand groupe, donc quatre fois des cours de 60 minutes le lundi, le mercredi à 32 élèves la fois. Les mardis, jeudi et vendredis, elle va faire des petites visioconférences avec ses élèves. Encore une fois, elle aime le contact avec les élèves, elle aime ça les voir, donc par groupe de 10 élèves maximum, une trentaine de minutes par groupe. Donc, c'est son modèle à Danny pour enseigner en classe et enseigner à distance. Si on passait à Claude maintenant. Donc, Claude enseigne le français en troisième secondaire. Et Il présente à ses élèves souvent en classe des situations d'écriture, des projets. Il est euh, très centré sur des tâches réelles pour les élèves. Son école a investi dans un achat de un iPad pour deux élèves. Claude aime que ses élèves, même quand il est en classe, aient un plan de travail. Donc, il va leur fournir un plan qui va leur décrire ce qu'ils ont à faire à chaque cycle. Euh, il croit, comme Claude, que l'enseignant est souvent plus utile derrière l'élève que devant. Donc, il va leur fournir des capsules de vidéos à écouter. Il va être en, en, en, en classe inversée souvent avec ses élèves. Lorsqu'il tombe en ligne, il tente à, en ligne ou à distance, il tente de répéter le même modèle. Donc, il va utiliser le courriel pour envoyer à ses élèves des plans de travail pour la semaine. Il va leur envoyer des capsules vidéo et des tâches à réaliser qui vont leur permettre à l'élève de revoir ce qu'il a fait, ce qu'il a présenté autant de fois qu'il veut. Et il va utiliser un forum ou un clavardage pour échanger avec ses élèves. C'est sa façon de, de, de D'aborder la distance et la classe. Passons à Sam maintenant. Sam enseigne la chimie en cinquième secondaire. Donc, c'est une option euh, qui est particulière parce que ce n'est pas tous les élèves qui l'ont. Donc, ça demande une organisation scolaire plus particulière. Euh, son école n'a pas investi dans des technologies, donc il se fie sur ce que les, les enfants ont à la, à la maison ou dans leur poche, donc du BYOD, « to bring your own device ». Et euh, Sam euh, aborde euh, son enseignement par le biais de situations problèmes complexes, de projets et fait de l'enseignement explicite régulièrement. Lorsqu'il est en classe, il utilise Moodle un système de gestion des apprentissages. Ça lui permet de fournir à ses, à ses élèves un plan de travail. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire euh, tout au long de l'année. Là, il met son plan de travail à jour tous les cycles. Il leur dépose sur la plateforme des vidéos, des explications qu'ils peuvent revoir quand ils veulent. Et euh, lorsque c'est nécessaire, bien, il donne des explications en grand groupe à ses élèves. Il se sert aussi des données que la plateforme d'apprentissage va lui fournir pour remédier aux apprentissages de ses élèves, aux lacunes de ses élèves. Donc, il détecte rapidement où sont les problèmes. Il fait des petits groupes de travail avec ses élèves et il intervient de cette façon-là. Lorsqu'il tombe en enseignement à distance, sa structure est déjà en place en classe avec son système de gestion des apprentissages. Il continue de la même façon. Il rajoute... Euh, le lundi et le mercredi, il va envoyer ses vidéos à ses élèves. Le mercredi et le lundi, en fin de journée, il va faire une visioconférence en grand groupe avec tous ses élèves. C'est une visioconférence qui est sur une base volontaire, qui n'est pas obligatoire, où il va répondre aux questions de ses élèves. Il travaille avec un de ses collègues enseignants qui va gérer son clavardage durant cette visioconférence-là où il y a beaucoup d'élèves. Il peut avoir, supposons que, Cla que Claude aurait... Euh, euh, sans élèves, ben les sans élèves seraient là sur une base volontaire, mais ça prend quelqu'un pour s'assurer que ça se passe bien pendant que euh, Sam va répondre aux, aux différentes questions. Sam tient à l'autonomie de ses élèves, donc il va utiliser un forum de discussion euh, auquel il va référer les élèves régulièrement, auquel il, là où il va documenter les réponses aux questions que ses élèves ont. Et il va créer de l'autonomie en référant les élèves à, à ce forum-là. Quand il reçoit un courriel d'un élève ou lorsqu'il est en direct avec eux, il va documenter la réponse à la question sur son forum. Et au fil du temps, bien, les élèves vont prendre l'habitude d'aller dans ce forum-là. Il va aussi utiliser euh, de la messagerie de son système de gestion des apprentissages pour envoyer de façon massive des messages à ses élèves lorsque c'est nécessaire. Il va les formuler de façon à ce que le message ait l'air personnel. Euh, Bonjour, j'ai vu que tu avais une difficulté sur, dans tel problème. Euh, voici des pistes pour euh, répondre à ta difficulté. Et Il nomme pas l'élève, il utilise un ton personnel. L'élève a l'impression que Sam s'adresse à lui, alors qu'il s'adresse à plusieurs élèves à la fois. Il fait ça en utilisant Moodle pour les, les messages de type courriel. Il utilise l'application Remind pour euh, envoyer des textos à ses élèves. Lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il est toujours à distance et il a des, des, détecté grâce à son système de, de, de gestion des apprentissages que certains élèves ont des difficultés, il les convoque en sous-groupe pour remédier à ces difficultés-là. Et il va, si c'est nécessaire, travailler un à un lorsqu'il a le temps avec ses élèves. Un à un, évidemment. Sam s'assure d'avoir son ami enseignant avec lui pour ne pas avoir une visioconférence privée avec un élève où il enregistre la visioconférence pour se protéger. Donc, vous avez les trois modèles d'enseignants qui enseignent de façon différente. Il n'y en a pas un qui est parfait dans les modèles qu'on vous a présentés. C'est des modèles différents de façon d'aborder la classe en, à distance ou en classe. Et je vais passer la parole à Benoît pour la suite. Merci, merci Étienne. Alors, je suis content d'être avec vous cet après-midi. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, on s'est dit, bon, tout le monde est en train de se préparer pour être capable. En... Etienne vient de vous présenter différents modèles. Euh d'enseignantes. Alors, vous avez peut-être, si vous êtes direction d'établissement, si vous l'avez été, reconnu, certains de vos enseignantes ou de vos enseignants dans les modèles que Étienne vient de vous présenter. Mais là, présentement, ce qu'on doit faire, c'est essayer de faire en sorte de prendre tout notre monde, peu importe où ils sont, puis de les amener à être capables, d'être capable, comme on dit, de se virer sur une scène, donc à être capable de, de faire face à la musique, peu importe qu'on soit en présence ou à distance. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une genre de console, un peu comme une console musicale, puis de se dire, quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler, qui vont nous aider à, à, à faire de la planification, qui va faire en sorte qu'on va être capable, de avec les activités qu'on aura planifiées puis l'organisation qu'on se sera donnée, on va être capable de faire de l'apprentissage en présence ou à distance, peu importe, on serait capable de passer d'un à l'autre instantanément, on pourrait, on pourrait dire ainsi. Alors, pour être capable de faire ça, bien, on a besoin de, de différents... On peut... Excusez, je vais trop vite. On peut regarder différents éléments. On va regarder les plus, les plus, tous les éléments de la console que je vous ai présentés. Je vous les présente tous euh, en, au complet. On va les, euh, le premier élément, c'est la, la, la notion de la relation avec nos élèves. Plusieurs recherches, pratiquement toutes les recherches en éducation démontrent que l'importance de créer une relation de confiance avec nos élèves, que cette relation-là va être déterminante sur la capacité de nos élèves à s'engager dans des apprentissages, à, à, à être motivés, à trouver de la motivation à, à, à travailler, parce qu'ils vont avoir euh, reconnu dans leur enseignant une personne qui se préoccupe d'eux, qui est soucieux de leurs apprentissages, de, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils se ressentent. Alors, ce que ça nous dit, c'est que, dans le fond, qu'on soit en présence ou qu'on soit à distance, on peut peut-être essayer de chercher à, à retravailler cette proximité-là. Pourtant, on a des enseignants qui, eux, choisissent de plutôt établir une distance avec leurs élèves, parce que des enseignants qui vont avoir le sentiment qu'ils vont avoir un meilleur contrôle, ils vont être plus capables d'établir une notion de respect avec leurs élèves en créant cette distance-là avec l'élève. Alors, bien sûr, créer une proximité, ça ne veut pas dire que je deviens le grand ami de mes élèves non plus, c'est trouver cet équilibre-là entre la proximité et la distance, de selon les contextes, on peut l'ajuster. Mais les recherches en, en relations euh, affectives, entre autres, démontrent que euh, si on veut être capable d'avoir du respect de les autres, ce n'est pas la distance qui va augmenter le respect, c'est plutôt la proximité. alors bon Sachant tout ça, il reste qu'on a des enseignants qui ne se situent pas tous au même endroit. Euh, donc, par exemple, si on se demande tantôt par rapport à, à nos trois enseignantes ou enseignants, Danny, Claude et Sam, si vous, vous aviez à les placer alors, on va essayer de, de prendre l'utilisation de l'annotation que vous avez. D'après vous, à partir des modèles qu'on a vus de Danny, de Claude et de Sam tout à l'heure, alors je vous invite à activer vos outils d'annotation, d'aller indiquer avec peut-être un crochet ou un cœur ou ce que vous voulez, d'après vous, Danny, Claude, Sam, ils seraient à quel endroit dans la relation proximité avec leurs élèves? Allons-y avec Danny. D'après Danny, vous, Danny, est-ce est que Danny est plus proche ou plus distante de ses élèves dans sa façon d'organiser ses apprentissages dans sa classe. Alors, je, je vous invite donc à utiliser les outils d'annotation, le crochet peut-être, ou quelque chose comme ça, d'aller mettre là-dedans. Dans le fond, dans l'axe horizontal, c'est euh, des actions qui font en sorte qu'on est capable de, plus on est proche de l'axe central, plus on est capable, avec la même action, de la passer de la présence à la distance, et plus on est dans une action qui est propre à quelque chose en présence, plus on est... Euh, euh, on, on est là. Donc Dani, ok, on, on situe Dani à cet endroit-là. Donc euh, en présence très proche, mais il y a beaucoup de proximité. Il y en a qui, qui disent, ok, Dani est plutôt à distance, est distante, elle va plus se situer à, à distance. Tu sais, on va utiliser des étampes différentes pour nos différentes personnes. On va utiliser le crochet pour Dani. Puis on va aller mettre euh, euh, c'est quoi qui est bleu Donc c'est, euh, je crois que c'est la la flèche qui est bleue, on va utiliser la flèche, excusez-moi, j'ai appuyé ça. C'est la flèche qui est bleue, comme Danny est en bleu, on va, excusez-moi, là je n'ai les... pas le contrôle de ce que je veux tout le temps. Dans la diapo, il faut que je reprenne la souris pour être capable d'avancer. dit? Donc, Danny en bleu, on va mettre nos flèches pour dire où est-ce que vous pensez que Danny se situe. Donc, vous pensez que Danny est plutôt dans... Dans des pratiques qui sont proches de la présence, alors que, alors, oui, c'est ça, exactement, vous pourrez utiliser vos flèches pour être capable de, de placer Dani. Euh, donc, il y en a qui pensent que Dani est plutôt dans la distance, mais que, est, est distante de ses élèves, mais ça se transférait même à, à, à, à distance. Donc, les pratiques de Dani pourraient être transférables à distance. Mais elle, elle, elle se situe plutôt dans une... Vous voyez, on voit qu'elle est peut-être au centre de tout ça. Alors, si vous essayez de placer Claude, alors pour Claude, je vous demande d'utiliser le crochet, le crochet vert, qui est la même couleur que, que Claude. Puis, euh, si vous utilisez euh, pour Sam, ben, tiens, on vous utiliserez euh, l'étoile. Ok. Donc, pour l'étoile, on va situer Sam avec l'étoile. Claude avec le crochet. Alors, selon vous, où se situe chacune de ces personnes-là dans, dans ce rôle-là? Donc, Claude, il va être au milieu de la proximité, selon certains. Donc, je vous invite à faire l'exercice, tout le monde ensemble. Euh, Sam est plus dans la proximité. Hein, on voit que Sam, dans sa pratique, va plutôt avoir des, des actions qui vont l'amener à être plus proche de ses élèves. Euh, dans le cas de Claude et de Dani, on voit qu'il y a déjà un petit peu plus de distance dans ce que vous en percevez. Hein. Donc, très intéressant de voir vos, vos perceptions de, de cette situation-là pour tout le monde. Donc, tout le monde. Claude euh, est plus loin et plus à distance de ses élèves. Euh, Dany aussi se situe peut-être à mi-chemin entre les deux. Et Sam est vraiment plus près, plus près de... de... Donc, on va faire une capture d'écran, on va garder ça en tête. Dans le fond, je vais aller vous présenter les autres éléments de... Dans de, du modèle qu'on vous présente. Je vais effacer donc euh, les... Euh, Nathalie, est-ce que tu veux effacer les, les éléments de tout le monde? Comme ça, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Excellent, merci beaucoup. On est en apprentissage de Zoom. Hein? On utilise toutes sortes de plateformes pour euh, donner de la formation. Alors, un peu comme vous, vous avez fait depuis trois mois. On est tout le monde en train d'essayer différentes fonctionnalités. Puis on se dit bien, on voulait avoir de l'interaction avec vous. Alors, si on veut de l'interaction, mais ça se peut que ça nous demande aussi des ajustements parce qu'on essaie des trucs, mais c'est en force d'utiliser ces fonctions-là qu'on va finir par être capable de bien les utiliser dans toutes nos situations qu'on a à vivre avec nos élèves. Donc, on avait, je reviens ici, donc, au plan des... Euh, des la, on, avait, on a regardé le plan de la relation avec l'élève, allons voir les autres éléments. Donc, si on parle du, au plan des pratiques pédagogiques, mais on sait que les pratiques pédagogiques, il y a, on, on va parler de principalement deux grandes catégories d'accueil, de pratiques pédagogiques. On va parler des, des pédagogies actives, pédagogies passives. Les, les unes et les autres ont leur force. Hein. Les pédagogies actives vont permettre notamment de la construction des, des représentations, des savoirs. Donc, si on a besoin de, de faire un construit au niveau de différents concepts qu'on doit installer. Les pédagogies actives, où on met l'élève en tâche, où il doit réaliser des défis, où il doit se mettre en action, vont être favorable à ça. Par contre, on a aussi, par exemple, les neurosciences nous disent qu'on euh, a besoin aussi parfois d'être très explicite, puis on a besoin de, de, de, ceci, de, de, de, de faire en sorte qu'on ait on a des, une approche euh, parfois plus passive, c'est-à-dire d'avoir des explications plus, plus explicites, plus directes d'une un, technique. Par exemple, si on on est en formation professionnelle et que nos élèves doivent apprendre la technique qui est recommandée, mais on ne va pas leur faire découvrir la technique, on va vouloir leur enseigner de façon explicite la technique. On va éviter qu'il y ait des erreurs. Donc, quand il y a une plus grande possibilité d'erreur, les neurosciences nous disent qu'on aurait besoin d'être plus explicite, donc de faire des, des, des, des, des, des explications plus passives, donc que l'élève soit plus en mode réceptif pour installer adéquatement, éviter que dans la construction, où on essaie à gauche, à droite, d'instaurer, par exemple, des faux concepts, des erreurs. Alors, pour éviter les erreurs, quand on est dans un apprentissage complètement nouveau qui est qui est À fort risque d'erreur, de, de, de, de, de, on va plutôt utiliser des, des stratégies passives. Alors, ce n'est pas de dire que actif, ou actif c'est mieux que passif, c'est que selon le contexte, l'intention, les besoins, on va essayer de, de, de sélectionner nos éléments qui se situeraient à cet endroit-là. Alors, bravo pour les gens qui continuent de faire l'exercice tout au long. C'est but, le but hein, de que vous puissiez continuer de faire ça. Euh, on va donc passer à la, à la, à la diapo suivante pour voir. Merci. Donc, les besoins particuliers des élèves. Alors, nos, nos élèves, on a des élèves, tous nos élèves ont des besoins d'apprentissage, ce qu'on appelle des besoins généraux. Hein? Dans, la, dans le modèle de la réponse à l'intervention, ce sont nos élèves qui seraient dans le 80 de nos élèves qui sont capables de réussir si on a des pratiques euh, efficaces de, de, pour les apprentissages en classe. Mais on a besoin parfois d'ajuster... Euh, nos, nos, nos, nos actions en fonction des besoins des élèves. On a plein d'élèves qui ont des besoins très particuliers et on est capable de répondre à leurs besoins. Alors, on voit hein, que Sam a des pratiques qui permettent de répondre aux besoins particuliers, selon ce que vous nous dites présentement. Effectivement, Sam, par son, son approche plus personnalisée des, des, des rapports aux élèves, peut-être que Danny se situe à mi-chemin entre les deux ou peut-être peut un peu plus loin, et peut-être que Claude, lui aussi, se situe pas tout à fait euh, centré sur les besoins particuliers, mais il y a quand même une approche enseignement de l'épaule, peut-être sûrement qu'il fait des ajustements pour ses élèves. Euh, donc, on, on voit que nos, nos deux, nos trois enseignants sont sont capables, on, probablement que Claude et Sam ont plus de facilité à tenir compte des besoins particuliers, alors que Dany, qui a une approche plus frontale, plus directe avec l'ensemble de ses élèves, c'est peut-être plus difficile pour elle de s'ajuster aux besoins de nos élèves particuliers. Donc ça, c'est un autre élément de notre jauge qu'on peut ajuster pour, en fonction de ça. Nathalie, peux tu peux-tu m'avancer à la diapositive suivante? Pas besoin d'effacer les commentaires des gens. Les gens vont les faire eux-mêmes. Ils vont changer leurs étampes. Vous êtes capable vous-même d'effacer vos étampes si vous voulez les remettre à un autre endroit. Donc, euh, par rapport au rapport au temps, alors, souvent, euh, une, un des éléments qui est intéressant, c'est de se demander est-ce que les activités qu'on propose à nos élèves sont des activités synchrones ou asynchrones, c'est-à-dire est-ce que c'est du temps réel? Est-ce qu'on est en train de faire des activités d'apprentissage en temps réel, puis en classe? Bien, ça veut dire quoi des activités? Bien, souvent en classe, on est toujours ou presque toujours en synchrone. La synchrone en classe, souvent, il est, il est représenté par des activités en devoir. Mais peut-être qu'on pourrait penser nos tâches différemment en classe aussi, qui prévoir des temps où les élèves choisissent la tâche qu'ils font. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en classe qu'on est toujours obligé de faire la même apprentissage, tout le monde en même temps. On peut peut-être penser à travailler en station, on peut peut-être penser à travailler avec des, des, des choix ou avec une série de tâches à réaliser, mais les élèves choisissent à quel moment ils travaillent sur cette page-là. Donc, ça permet de travailler dans du synchrone en classe, mais aussi de transférer à distance ces activités-là parce que si j'ai le choix d'activités, à ce moment-là on va planifier des activités synchrones avec nos élèves à distance, mais toutes les activités asynchrones, on va demander aux élèves de se responsabiliser par rapport aux activités asynchrones. On va leur demander de déterminer, de faire un choix. Alors c'est possible que dans nos activités synchrones, on soit en train de planifier avec nos élèves les activités asynchrones. Donc s'assurer qu'on les accompagne dans leur choix d'activité, leur horaire, planifier leur horaire de la semaine, par exemple. On pourrait avoir un ensemble de tâches à réaliser, mais nos élèves vont déterminer dans l'horaire à quel endroit ils vont faire telle ou telle tâche pour sinon, se mettre en projet de réaliser les, les apprentissages qu'ils ont à faire. Donc, on passe à la diapo suivante, au, au nombre d'élèves. Parce que là, on a parlé du temps, on a parlé des besoins particuliers, mais le nombre d'élèves aussi. Est-ce qu'on vise à travailler avec beaucoup d'élèves ou peu d'élèves? Alors, il y a certains apprentissages, certains contextes où, avec beaucoup d'élèves, c'est payant. Par exemple, si je veux donner une explication très claire, explicite, c'est peut-être intéressant que plusieurs élèves entendent la même explication, tout le monde en même temps. Mais si je veux faire de la rétroaction sur des apprentissages, c'est peut-être que je vais aimer mieux être plus avec des, des avec moins d'élèves, puis alors, cibler sur les besoins spécifiques des élèves. Donc, je vais peut-être vouloir avoir des plus petits groupes. Alors, donc, c'est possible que dans, dans, dans dans mes activités où j'ai beaucoup d'élèves, elles peuvent être synchrone ou asynchrone. Donc, on peut avoir une explication d'une activité qui est une vidéo préenregistrée où tous nos élèves peuvent la consulter quand ils veulent. Ils peuvent être plusieurs à la consulter en même temps, mais ils peuvent être aussi seuls à la consulter selon, ils peuvent être en équipe à consulter une, une ressource comme celle-ci. Alors, voyez-vous, on commence à pouvoir penser qu'on peut combiner ces différents éléments-là, synchrone, asynchrone, besoin particulier, la gestion du nombre d'élèves. Donc, si c'est, ça, ça veut dire ça, le nombre d'élèves. On peut aussi aller se questionner et là, Anatoly, je vous invite à nous avancer à la prochaine diapo, sur la, la notion de l'espace. Parce que là, on peut avoir, prévoir, autant en présence qu'à distance, de grands espaces ou de petits espaces, des grands locaux, des petits locaux. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un grand local qu'on est nécessairement avec un grand groupe. Parce que, par exemple, pensez à une bibliothèque, c'est un espace qui est grand, qui peut contenir beaucoup d'élèves, mais qui vont peut-être être en travail individuel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un grand local, mais on peut peut-être penser qu'en classe, au retour, quand on va être à l'école, si nos élèves ont du temps de travail, on pense au synchrone, à synchrone, tantôt. Là. Quand on est en synchrone, on a peut-être besoin d'être tout le monde dans le même espace. Mais quand on est asynchrone, on n'a pas nécessairement besoin d'être tout le monde dans le même espace. Mais ça peut être des grands espaces. On peut transformer les carrefours qu'on a dans notre école en espaces de sous-travail où des élèves peuvent se récupérer en petite équipe. On peut prévoir des endroits où ça va être permis de parler, de s'échanger entre nous. Il va peut-être avoir un petit bruit de bruit ambiant. Mais d'autres endroits où, où, par exemple, à l'école, il y aura du silence pour pouvoir se concentrer, de telle sorte que ce type d'activité-là peuvent être reproduits quand on est à distance. Et si on est tout le monde tout le temps en train de faire tout le monde la même chose dans le même local, reproduire ça à temps plein à distance, ça devient extrêmement difficile et exigeant. Vous savez, vous avez vu plein, vécu plein de réunions à distance depuis deux trois mois. Hein? Quand on en a trop dans une journée, notre cerveau veut éclater, on a mal à la tête, on est fatigué, épuisé, lessivé. C'est la même chose pour nos élèves. Si on veut qu'ils soient engagés dans leurs apprentissages tout au long de la journée, et ces pratiques-là... Là, si on les fait en présence, ça veut dire qu'il faut repenser notre organisation scolaire, il faut repenser... Notre... Moi, j'aime mieux parler même d'organisation apprenante. On va... ça, nous... ça nous éloigne de pourquoi on le fait, ça nous ramène plutôt à ce, que... ce pourquoi on le fait. On veut organiser l'espace les... en fonction des apprentissages à réaliser. Non ça aussi, dans l'organisation scolaire, on parlait de temps. Donc, c'est ça, une organisation scolaire, c'est gérer du temps, de l'espace. Comment on va organiser ce temps-espace-là, ce rapport-là au temps-espace, pour que nos élèves puissent à la fois développer de l'autonomie, mais aussi répondre à leurs besoins, avoir accès à des spécialistes, des enseignants qui vont répondre à leurs besoins, qui vont les accompagner. Donc, selon la tâche que l'enseignant a à faire avec des élèves, c'est possible que ce serait préférable dans un petit ou dans un grand local. Ça dépend. Ce n'est pas toujours pareil pour tous nos élèves. Si on va au suivant maintenant, Nathalie, merci, la collaboration. Même ça, ça c'est un autre élément. Est-ce qu'on veut, quand on est en train de pré planifier nos apprentissages, autant collaborer avec mes collègues enseignants ou des professionnels de l'école ou des techniciens, des techniciennes ou techniciens de l'école, est-ce que je peux planifier que la collaboration va se faire à un, deux ou trois personnes ou à plusieurs, on va être en grande équipe, puis la même chose pour mes élèves? Est-ce que j'ai prévu du temps de collaboration? Et si j'ai prévu du temps de collaboration, quel te quel, comment on a prévu ce, ce, ce, ce, ce, cet espace de collaboration, ce travail de collaboration-là? Est-ce qu'on a organisé? Est-ce qu'on a donné des tâches à nos élèves? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont à réaliser? Est-ce que si on arrive en équipe, chacun sait le rôle qu'il a joué Est-ce que tous ces éléments-là sont clairs et explicites avec nos élèves? Moi, avec mes collègues, si on a à enseigner ensemble, que ce soit en présence ou à distance, est-ce que nos rôles ont été clairement établis? Parce qu'on s'est partagé les tâches, comme par exemple, ensemble, nous, on travaille avec Nathalie, avec Étienne, avec Yvon. On a des tâches différentes parfois. Quand moi, je suis en train d'expliquer, je ne vais pas vous intervenir avec vous dans le clavardage. mais par contre, si je ne suis pas en train de présenter, je peux le faire à ce moment-là. On s'est partagé nos tâches pour être capable de travailler en équipe. Donc ça, la même chose avec nos élèves, planifier qu'eux aussi pourront prendre du temps pour collaborer et s'organiser dans leurs tâches. Donc, collaboration, un autre élément de la jauge sur lequel on peut travailler. On poursuit avec la suivante. Merci, Nathalie. Le choix des outils. Hein? Est-ce qu'on va utiliser des outils numériques ou des outils physiques? Hein? Il y a des tâches pour lesquelles, là, comme quelqu'un me disait, ben, il n'y a rien comme du bon vieux papier-crayon pour faire la tâche que j'ai en tête. Mais ça, du papier-crayon, est-ce que c'est juste bon en présence ou ça pourrait être vrai aussi à distance? Peut-être que oui, mais ce qui est certain, c'est que si on a zéro numérique, quand on est en classe en présence, mais ça va être très difficile de faire des transferts à distance, puis d'intégrer le numérique tout d'un coup, soudainement. Donc, il faut trouver l'équilibre entre le, le, les activités physiques, les, les, les outils plutôt, les, les outils qui sont physiques et les outils qui sont numériques. Hein? Et donc, par exemple, il y a, on est en laboratoire, il y a des choses que ça se fait mieux. À, à, à, dans un laboratoire en sciences, par exemple, une expérimentation, mais il y a des outils qui arrivent à simuler plusieurs de ces expérimentations-là. Alors, avant de faire l'expérimentation physique en classe, si j'ai utilisé des outils de simulation à, à, à, à, avec des outils numériques, mais quand j'arrive dans une expérience, une expérimentation physique, mais à ce moment-là, j'ai aussi déjà expérimenté, j'ai déjà commencé à, à, à créer des apprentissages. Et je pourrais peut-être même à distance demander à mes élèves de réaliser certaines de ces, ces tâches-là plus physiques à distance. En éducation physique à la santé, par exemple, si on utilise le numérique pour permettre aux élèves de garder des traces de leurs apprentissages, pour faire de la régulation de leurs apprentissages, bien, il est possible qu'à distance, je vais être capable de leur demander, de, de leur lancer des défis, d'être capable de le faire. Donc, voyez-vous, il y a des tâches qui nécessitent de, qui, pour lequel le numérique va être vraiment un gain, d'autres pour lequel le physique va être plus, plus, plus payant. Donc, c'est de trouver des équilibres et surtout des modalités pour utiliser ces différentes technologies-là, numériques ou physiques, qui vont faire en sorte qu'on va être capable de les transférer de la présence à la distance. Donc, un autre élément. Donc, c'est euh, enfin le dernier élément. C'était le dernier élément où oui, ça. Donc, on a fait le tour de tous les éléments, on donc effacer vos, vos éléments qui sont là. Puis dans le fond, la question qu'on peut regarder maintenant, c'est que l'idée, ce n'est pas que, que tous ces éléments-là soient toujours dans le haut, parce que dans certains contextes, ce n'est pas idéal qu'on soit dans le haut. Hein? Par exemple, le nombre d'élèves, on ne va pas toujours être à beaucoup d'élèves, parfois on va être avec peu d'élèves. Le synchrone, la synchrone, la même chose, on va l'ajuster, tenir compte des besoins, avoir une pédagogie active, une proximité, ça, on va peut-être essayer que ce soit le plus souvent, le plus haut possible. Mais ça, c'est une chose. On, a, on peut penser à moi, je suis gestionnaire d'une école, je voudrais que mes enseignants soient tous à peu près dans tel portrait, sauf que la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que j'ai des enseignants qui sont, par rapport à tous ces éléments-là, pas tout le monde au même endroit. Et si je veux permettre à mes gens D'atteindre leur zone proximale de développement, c'est-à-dire de progresser à la limite de ce qu'eux, ils sont capables, puis de leur donner un défi qui va être accessible pour eux. Donc, l'enseignant qui utilise déjà le SAM, lui, je peux lui demander par rapport aux outils numériques d'augmenter de, de, encore plus s'il va être capable. Mais si je prends à Dani, mais là, Dani, je ne pourrais pas demander qu'elle euh, que, que soit en haut de la, la jauge outil numérique en partant. Donc, je vais essayer de trouver un défi qui va être justement à sa hauteur. C'est pour ça, si on essaie de transférer ça, donc, dans notre situation, puis si on pense à nos enseignantes et nos enseignants dans nos, dans nos écoles, bien, on pourrait faire l'exercice, et là, je t'invite, Nathalie, à avancer à la prochaine, parce qu'on va voir le défi, en fait, qu'on vous demande. Comment améliorer la situation de Dany, de Claude et de Sam en présence et à distance? Peut-être si tu reviens en arrière, Nathalie, de un si je vous demandais, par exemple, pour chacune de ces éléments-là, où est-ce que vous placez Dany, alors, vous pouvez essayer de le faire. aller euh, placer le crochet, le, la, la flèche, puis euh, l'étoile pour essayer de voir pour chacun de ces éléments, où, à quel endroit vous pensez que vous situeriez Danny, Sam et, euh, et Claude. Donc, euh, Danny avec euh, euh, la flèche bleue, je crois. Euh, Sam avec, pas Sam, mais euh, Claude avec euh, le crochet vert. Et puis, euh, Sam avec... Euh, l'étoile. Alors, essayez pour chacun de ces éléments-là. Je vous laisse du temps pour faire ça. Puis après ça, on va aller vers la, la prochaine défi. On va essayer de voir où est-ce qu'on les place. Alors, très intéressant. Merci de faire cet exercice-là. Allez placer vos, vos flèches, vos crochets, vos étoiles dans ça. Voir la jauge. Vous pensez que chacun y est où présentement? Alors, je ne vous demande pas où est-ce qu'on veut les amener. Je vous demande où ils sont présentement selon vous. Hum? On va essayer de les placer au bon endroit, à l'endroit vous, où vous, vous vous les percevez en ce moment. Donc, chacun, il y a Danny avec la flèche, il y a euh, Claude avec le crochet, puis il y a Sam avec euh, les, les étoiles. Donc, c'est super. Donc, vous y allez avec votre perception à vous. Donc, vraiment intéressant de voir euh, où vous, vous situez les enseignants qui sont en ce moment en train de le faire. Dans le fond, cet exercice-là, c'est utile qu'on le fasse ensemble présentement avec des, des personnages fictifs, parce que ça nous exerce à essayer de voir comment je peux dresser le portrait, par exemple, des enseignantes et des enseignants de mon équipe école. Comment je peux arriver à, à, à, à voir où sont mes gens, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui est possible, de quoi ils ont besoin aussi pour la suite des choses. Alors, Sam, il est à quel endroit maintenant? On n'a pas encore placé Sam avec l'étoile, ça s'en vient. Il y en a qui nous placent Sam. Oui, intéressant. Donc euh, on voit qu'il y a des éléments sur lesquels les enseignants peuvent se ressembler, puis il y en a d'autres pour lesquels ils sont différents. Puis un même enseignant, bien, dans certains contextes, va utiliser, va être à un endroit dans la jauge, puis à d'autres contextes, va être dans, à, à un autre endroit. Hein? On le voit. Donc, vraiment intéressant de faire cet exercice-là, de placer les enseignants fictifs qu'on vous a proposés sur la jauge. Merci de votre participation, de votre implication. C'est génial. Alors, euh, Nathalie, si tu veux, on va avancer à la, à la prochaine diapo. Alors, euh, donc, ce qu'on vous demande maintenant, c'est comment on ferait pour améliorer... Vas-y à la suivante. Comment on ferait pour maintenant améliorer la situation? Si on voulait... Vous aviez placé tout à l'heure tout le monde sur la jauge. Si vous aviez à les déplacer pour essayer d'améliorer le sort, euh, ça pourrait être très intéressant de voir où sont maintenant rendus euh, euh, Dani, Claude et Sam, à quel endroit on peut les amener. Hein? Si, on veut leur faire, si on veut tenir compte de leur zone proximale de développement, il développement, faut que je tienne compte de où ils étaient et où je pense être capable de les amener par rapport à ces éléments-là. Alors, vous pouvez faire l'exercice encore là, une fois, de vous dire jusqu'où je pourrais aller avec chacun pour être capable de lui faire faire son bout de chemin, c'est-à-dire de lui permettre de progresser par rapport à des éléments pour être des défis. Effectivement, Sam, on peut le placer dans le haut de la jauge du numérique. Hein? Donc, la collaboration à plusieurs, lui, il est capable de pré planifier de la collaboration à plusieurs. Il y a déjà des pratiques, il utilise Moodle abondamment, il utilise des outils de collaboration. C'est facile pour lui d'aller travailler euh, sur ça, Sam, donc pour être capable de faire ça, probablement. Alors, on peut penser aussi les autres. Alors, je vous invite à essayer de placer les, les défis que vous pensez être capable de où est-ce que vous voulez, vous proposeriez à, à, à votre équipe ou à vos enseignants, si vous aviez un Dani, une Dani, un Claude ou Sam, si vous, étiez, vous aviez à les placer dans ça? dans ne pas les placer, mais de dire à quel endroit vous essayez de travailler. Comme Dani, hein, on va essayer d'y donner, de se rapprocher de ces élèves-là, mais on ne va pas demander à ce qu'elles soit en très grande proximité de ces élèves. là C'est peut-être trop... C'est peut-être trop trop grand pour elle C'est peut-être trop difficile de se rendre jusque-là. Effectivement. Donc, intéressant. Merci beaucoup de, de vous prêter à l'exercice de placer vos, vos enseignants ou des enseignants sur cette jauge-là qu'on a devant nous qui nous aide à, nous, à situer, à, faire, à dresser le portrait de nos élèves qui sont nos acteurs et qui sont engagés dans... qu'on veut essayer d'engager dans des apprentissages. Mais surtout, qu'on puisse faire en sorte que les activités d'apprentissage que nos enseignants vont planifier, l'organisation scolaire, l'organisation dans le temps, dans l'espace de tout, tout notre monde, va permettre que les activités que l'on fait à l'école vont pouvoir être le plus facilement possible transférables en situation de distance, à distance, et capable de situer nos élèves dans ça, effectivement. Donc, vraiment, merci beaucoup de, de faire cet exercice-là avec nous. On, euh, Nathalie, tu proposes qu'on avance à la prochaine. Donc, on serait rendu à, vous, à prendre du temps avec vous maintenant, à la lumière de ce qu'on vient de voir tout le monde ensemble. Et là, je vous invite à nous partager vos réflexions, ce qu'on vient de voir ensemble, comment vous pourriez réinvestir ça, vous, à la rentrée, quand vous allez accueillir les, le personnel scolaire dans toutes les écoles, Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Et là, l'idée, c'est d'essayer de mettre en, en commun nos propres idées. Alors, vous avez trois moyens pour partager vos idées. Vous pouvez directement, avec l'outil d'annotation, écrire sur le tableau blanqué devant nous, vos idées. Vous pouvez les écrire aussi dans le clavardage, donc utiliser la fonction clavardage, la conversation, pour partager vos idées. Mais vous pourriez également les partager dans notre document collaboratif, qu le document qu'on vous a partagé tout à l'heure, donc le document vous pourriez être dans la section euh, questions-réponses et aller euh, proposer ou euh, question réponses de la rencontre 2, dans la section, euh, question réponses de la rencontre 3, là, qui est au début. Il n'y a rien d'écrit encore dedans. Vous pourriez aller euh, simplement proposer euh, dans la section réponses là, vos, vos réponses, ou encore, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section questions par rapport aux éléments qu'on vient de vous donner. Alors, je vous demande de vous mettre en action. Donc d'aller nous écrire comment vous voyez euh, ça, que, comment vous, vous pensez être capable de réinvestir ce qu'on qu vient de voir ensemble pour vous préparer ou surtout pour préparer votre, euh, votre milieu, votre école, votre centre de service scolaire à vraiment relever le défi de pouvoir planifier une année qui, on va, qui va nous permettre de passer de la présence à la distance. Euh, le mieux possible, le plus efficacement possible. Alors, vos idées vont nous permettre d'être partagées avec tout le monde, donc d'enrichir nos, euh, nos idées, tout le monde ensemble. Alors, je vous laisse du temps. Donc, euh, former mon personnel à l'utilisation d'un ENA, d'un ENA, oui, d'un environnement numérique d'apprentissage, effectivement. Donc, s'il y en a qui souhaitent, euh, la personne qui vient d'écrire, former mon personnel à l'utilisation d'un ENA, là, est-ce que cette personne prêt d'activer sa caméra puis euh, de nous parler? J'aurais peut-être une question à, à lui poser. J'aimerais ça mieux, comp mieux comprendre quand tu dis « former un ENA », à quoi tu penses? Est-ce que tu es capable euh, de nous dire quel serait cette ENA? Puis Est-ce que tu avais pensé déjà à, à un moyen pour former le, per le personnel à, à l'environnement numérique d'apprentissage dont, dont il est question? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de savoir qui a écrit ça, mais si cette personne acceptait généreusement d'activer sa caméra et son micro et de venir nous en nous en parler, ce serait vraiment très, très intéressant. Pas forcer personne et euh, je vous tords un petit bras quand même. Alors, mentorat, jumelage à l'intérieur de l'école. Pour les gens qui écrivent, je vous invite, si vous voulez, à activer votre, votre caméra et votre micro et à venir peut-être nous parler un petit peu de ce que vous avez écrit comme idée, venez nous partager. À ce que vous entendez par mentorat jumelage à l'intérieur de l'école, proposer à chacun de définir des objectifs à atteindre, favoriser la collab collaboration, comment vous pensez être capable de faire ça, favoriser la collaboration entre les enseignants concrètement, c'est comment vous pouvez arriver à faire ça. Donc, c'est des questions que, que je vous soumets, que je vous pose, je vous invite à, à venir nous partager vos idées. Alors, euh, travailler avec les données fournies par l'ENA, à quoi vous pensez? Qui a écrit ça? Est-ce que cette personne-là veut bien vous avez l'air des gens gênés un peu. Je comprends que pour tout le monde, c'est un petit peu peut-être déstabilisant tout ça. Là, il y en a qui avaient écrit des éléments. Euh, pour nous, ça serait vraiment riche si vous acceptiez de venir un peu nous, nous parler un peu, euh, nous dire ce que vous avez en tête quand vous écrivez. Euh, il y en a qui ont écrit du mentorat. Là, vous pensez comment faire ça? Vous avez quoi en tête? Euh, puis peut-être que vous n'avez pas des idées précises, puis ce n'est pas grave. Hein? Caroline. Merci, Caroline. Alors, je me lance. C'est super! Merci, Caroline. Ça me fait plaisir. Bonjour tout le monde. Bienvenue! En fait, en fait ce que je disais en fonction, de, quand je parlais de mentorat ou de jumelage, je pense oui. qu'on va, va avoir besoin d'agents multiplicateurs parce qu'on est plus nombreux. Mm -hmm. On être capable de soutenir euh, l'ensemble de l'œuvre. Alors, je crois qu'on a déjà chez nous, d'ailleurs, des leaders euh, pédagogiques numériques dans chacune des écoles. Mm -hmm. Je pense que ça va être un bon euh, canal de communication pour justement euh, s'assurer des, euh, des besoins, mm -hmm. de faire des suivis et de s'assurer qu'on puisse donner un, un service un peu plus euh, personnalisé peut-être. Donc, euh, au même titre que le RAI, on aura mm -hmm. euh, des gens qui fonctionnent très bien sans nous, euh, très autonomes et tout ça, mais il y en a peut-être qui vont être rendus au niveau 2. Ils vont avoir besoin mmh. d'aide un peu plus particulière. Donc, c'est sûr okay. que nous, c'est euh, par le mentorat. moi je pense que ça va prendre une espèce de, de personne à l'interne qui va être capable de faire le relais entre les besoins et, euh, et quitte à, et, et avec ça, ça serait intéressant parce que là, ça va être, on va être capable aussi de les, de, de les reprendre en, en petits groupes, par exemple, en disant Bon, ben là, on, on bloque sur quelque chose. Euh, qui a besoin d'une formation rapide là-dessus. Et là, on est capable de se faire des, euh, des rencontres okay. rapides. Donc, Mais, toi, idée penses... de, Mais idée ton de... idée, là, je pense, tu penses, tu penses, tu penses là, par exemple, on pourrait demander à des SAM qu'on a dans notre milieu oui. de devenir un peu des mentors pour les autres. C'est super intéressant. Si SAM a développé ses habiletés sociales, oui. euh, on va Mais être fait, euh... à ça. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que peut-être que des fois, on pense que c'est, il y a des gens qui l'ont ou qui ne l'ont pas, là, avec leurs collègues. Mais peut-être des fois, Caroline, ce qui est possible de faire, c'est de travailler justement avec eux, à les préparer à jouer ce rôle-là. Parce que des fois, on demande à des gens de devenir des mentors, mais on, est-ce qu'on prend le temps de les accompagner sur les stratégies à mettre en place, sur les moyens, comment faire de, moi, j'ai un nouveau rôle, je suis plus pareil, c'est plus le même rôle que j'ai à jouer. Et donc, par exemple, la jauge, la présenter à Sam pour que j'aime, prenne conscience que ses collègues ne sont pas toutes à la même place que lui, qui ne puisse pas leur proposer des choses qui leur semblent inaccessibles. Donc, de l'amener à être capable, lui, de dresser le portrait de ses collègues, d'être capable de, de se mettre à leur niveau, de, de peut-être baisser parfois ses attentes par rapport à certains collègues, puis d'être capable de trouver le défi qui va être juste pour la personne. Donc, travailler ces habiletés-là, c'est vraiment intéressant. Un modèle du mentorat, c'est vraiment intéressant, mais ce qui est le risque du mentorat, c'est quand on, en, on lance des gens dans le mentorat sans, sans aussi les accompagner, ces personnes-là. Euh, donc, parce que jouer un rôle de mentorat, hein, ce n'est pas la même chose que d'être un collègue. Puis tout à fait, tout à fait. Il y a tout un travail euh, en, en, en amont pour être capable. Le, le rôle de chacun, comment on, on aborde le travail, donc euh, ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'au au niveau des centres de services scolaires, si vous choisissez d'utiliser un modèle de mentorat, mais c'est quelque chose que vous pouvez planifier dès le début de l'année. Et donc, ça veut dire que vous pouvez planifier des budgets pour ça, planifier de la libération, planifier un horaire ou même à la limite des tâches réduites pour ces enseignants-là pour ne pas avoir à les remplacer à la pièce à chaque fois de prévoir un horaire qui va faire qu'eux vont avoir du temps de libérer pour ça et qu'on va pouvoir aller dans leur milieu et les accompagner dans le moment où eux vont avoir de la disponibilité pour faire ça. Donc, ça peut vouloir dire ça. On a des fois a des gens qui ont ce rôle-là dans nos écoles. Où on a des fois des budgets. Ça dépend comment on utilise les budgets que l'on a. Donc, il y a, il y a toutes sortes de possibilités. Tu parlais de tes enseignants, là, experts euh, pédagogues numériques. Là. Donc, dans votre commission scolaire, c'est peut-être ces enseignants-là qu va, à qui on va demander de jouer un rôle, qu'ils joue déjà peut-être un peu un rôle de mentorat, mais peut-être de les outiller encore davantage pour être capable de jouer ce rôle-là? Chez nous, en fait, un... l'idée que j'ai donnée, c'est l'idée qui est déjà chez nous. Donc, chez nous, c'est déjà mis en place avec les libérations, avec le temps, avec euh, les formations. Donc, euh, c'est plus pour aider peut-être, en tout cas, c'est une idée peut-être pour les autres qui n'ont euh, qui peut-être pas mis quelque chose ah, ça. dans leur commission scolaire. Oui. Mais tu parlais de libération. De libération, des fois, c'est difficile. On sait qu'on a de la difficulté à trouver des suppléants. Par contre, si c'est planifié dès le début de l'année, c'est-à-dire qu'au lieu de libérer à la pièce à chaque fois, c'est qu'on réduit sa tâche. Puis dès le début de l'année, on essaie de combler les tâches avec C'est ce que vous faites chez vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me suis juste mal exprimée, mais c'est effectivement déjà prévu depuis le début. Donc, ce n'est pas des libérations, c'est vraiment des réductions de tâches. Euh, de, de, okay. de, de, de, oui, de tâches, puis euh, ça leur permet d'être libérés, d'avoir du temps justement pour être capable de travailler auprès de leur père. Euh, tout à fait. Puis quand on parlait tout à l'heure de temps, là, la, la notion de temps, à gérer le temps, bien, si nos horaires, on garde nos horaires tels qu'ils sont en ce moment, avec des périodes de 75 minutes, une diagonale comme d'habitude, mais c'est difficile de libérer des enseignants pour qu'il y ait du temps réel pour qu'ils puissent être euh, disponibles pour se former eux-mêmes, qu'ils soient disponibles pour euh, aider leurs collègues. Alors peut-être que si on repense la grille horaire elle-même, tu sais, ah, de revoir... Bon, C'est trop bon, Benoît, je t'arrête, parce qu'on a présenté un projet comme ça chez nous, puis euh, on avait trouvé vraiment la façon de sortir de la boîte et avoir du temps de décloisonnement où tout le monde est disponible, ou en tout cas il y a des périodes puis... Ben c'est ça. Ça a pas, euh, avec l'urgence, on n'a pas pu présenter ça. Puis euh, je suis convaincue que ça aurait réglé un, un, une bonne partie du problème. C'est sûr qu'on aurait eu besoin de six mois. On se le disait l'autre jour en préparation de la rencontre d'aujourd'hui, pour vrai, nos, nos centres de services scolaires, on aurait besoin de six mois pour revoir nos horaires et les replanter autrement. puis c'est assez de, de, de présenter ça à tout le monde, que les gens adhèrent. On n'a donc pas le temps. Puis concrètement, ce qui va arriver, c'est qu'en rentrant, nos horaires vont être les mêmes. On a eu, on a deux semaines pour les changer, c'est impossible. C'est comme si on est en vacances, puis après on recommence. Il reste deux semaines, on commence. Donc, ce ne sera pas possible de refaire les horaires. Par contre, ce qui est peut-être possible de faire, c'est de se dire, bon, à l'intérieur de cette cette là qui est déjà là, est-ce qu'on peut faire des aménagements différents pour nos personnes qui sont volontaires, s'ils se mettent à travailler en équipe, s'ils se mettent à travailler différemment et tranquillement, peut-être adapter l'horaire tel qu'il est présenté dans la, dans, la, dans la grille horaire pour le transformer graduellement au courant de l'année, voire le refaire en cours d'année si on voit que ça ne fonctionne pas quand on passe en mode distance. Parce que dans le fond, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est la nécessité qui va nous amener à revoir nos horaires. Regardez ce qui s'est passé ce printemps. Il n'y a personne qui a suivi ou à peu près personne qui a été capable de suivre la grille horaire telle qu'elle était. Ça ne fonctionnait pas. Alors, si on a besoin, que si on veut pouvoir être capable de passer de la présence à la distance, bien, les enseignants vont avoir la nécessité de revoir la manière d'organiser ce temps-là. Et ça, on pourrait décider qu'on le fait tu sais, par, euh, par, euh, au lieu de le faire en amont et de l'imposer à tout le monde, mais de le faire par mouvement naturel, par volonté, par facilité. Donc, les gens qui ont la volonté de mettre en place des structures comme ça ou de revoir leur travail, ou de dire, Mais nous, on, a, on est trois enseignants, on a à peu près les mêmes groupes, on voudrait revoir notre manière de travailler avec nos enseignants, on voudrait collaborer différemment. Mais peut-être qu'il y aurait la possibilité d'avoir des initiatives ou encore de, de, de venir, on va venir changer un peu votre horaire, vous autres, on va s'ajuster, pour être capable de, de réaliser. Donc, favoriser l'émergence d'initiatives basé sur ce que certains ont fait. Il y en a qui, par exemple, se sont regroupés ce printemps, qui ont travaillé en équipe, qui ont enseigné en équipe à leurs élèves, qui ont travaillé en, à, à se partager des rôles dans le clavardage, dans la, la, la, la, la distance. Donc, ça veut pas. c'est vrai que concrètement, on peut pas le faire. Ça va être très, très difficile, du moins, de le faire, changer complètement l'horaire, mais peut-être d'y aller graduellement. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des éléments à venir nous partager? Mais Caroline, vas-y, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter, tu ne te gênes pas. Je vous invite les autres aussi à prendre la parole. C'est vraiment riche, vos partages. Euh, oui, bien, je voulais juste dire, Benoît, qu'on est à la même place, c'est-à-dire qu'il faut faire émerger. Mais effectivement, la COVID, avec tout son mauvais côté, a permis justement aux gens de réaliser qu'il faut changer. C'est un peu la manière de plate d'y de, de, arriver, mais effectivement, on réalise peut-être qu'il faut changer notre façon de travailler pour justement être capable d'être en collaboration avec les diagonales, avec les équipes qui ne sont jamais euh, libres en même temps. Les gens ont besoin quand même mm. d'avoir leur heure de dîner, par exemple, ou euh, d'avoir euh, l'horaire euh, normal à l'intérieur des heures de, de travail. C'est certain qu'on a intérêt à revoir euh, ça, et c'est avec les équipes que peut-être ça va finir par se faire. J'ai bien l'espoir avant ma retraite, donc mm -hmm. euh, ça devrait arriver l'année prochaine. <rire> espérons espérons qu'on va pouvoir saisir euh, saisir cette... Euh, cette situation-là qu'on qu ne souhaitait personne, on ne personne être placé dans une situation comme celle-ci, mais peut-être qu'on aurait moyen d'être capable de la transformer en, en une situation de réussite, puis de, de découverte, puis d'initiative, de créativité aussi. Euh, mais pour être créatif, eh bien, il faut sentir qu'on est capable d'envisager des choses. Alors peut-être que des fois, ce qu'on a besoin, c'est ça l'idée de la jauge qu'on avait à vous présenter, c'est un peu l'idée d'essayer de sortir pour sortir de la boîte ou de la manière qu'on fait toujours les choses, c'est difficile si on n'est pas capable parce que si on a toujours vu les choses d'une certaine façon, on a des fois de la difficulté à dire « qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? » Parce que c'est comme s'il y a plein de contraintes dans une... Tu sais, vous demandez bien aux spécialistes en, en organisation scolaire, ils vont vous dire c'est un casse-tête à chaque année par l'horaire. Hein? Donc, on, est, on a tellement de contraintes qu'on a de la difficulté à voir les choses autrement. Et C'est pour ça que si on arrive avec des, des cadres ouverts, qui ne sont pas rigides, mais qui nous aident à dire « ah, ok, je peux peut-être jouer sur certains éléments. » Puis à l'intérieur du cadre dans lequel on est, on est peut-être des éléments qu'on va jouer. Mais peut-être qu'il qu'à un moment donné, des gens qui vont avoir le goût de, de jouer sur une jauge encore plus, mais qui ne seront pas capables à cause de leurs contraintes, mais qui vont peut-être se mettre dans l'ensemble et dire, « Là, il là, faut que ce, ce bout-là de notre cadre, il change parce que ça ne marche pas. » Puis on a besoin, on en a besoin pour être capable d'accompagner nos élèves. Et peut-être aussi que nos enseignants, en changeant, ces ces manières de faire vont découvrir des pratiques payantes et ils vont voir des succès et des réussites de leurs élèves en présence. Ça va donner peut-être encore plus le goût de s'engager. Mais ça, pour ça, c'est ça, c'est pour ça que je vous parlais de la zone de développement. C'est vraiment important. Il faut être capable de permettre à chacun de trouver son défi, de trouver sa, son niveau où il peut travailler, les clés où elle, et, elle ou lui. Peut, peut travailler, peut avancer, peut faire son... Et ça, ça veut dire que ce n'est pas pareil pour chaque enseignant dans une même école, dans des grosses écoles, c'est là que ça va être le défi va être le plus grand, c'est quand on a une très grosse école, 150 enseignants, par exemple. Mais là, c'est difficile, de, de, de c'est beaucoup plus difficile de faire avancer ou de faire permettre à chacun de trouver, euh, d'avancer, de faire cet accompagnement-là. Donc, euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient euh, nous partager leurs réflexions ou leurs questionnements je vois que vous n'avez pas écrit dans le document. Il y a peu de gens qui sont actifs présentement. Vous êtes peut-être... peut, Pe peut euh... Benoît. Oui, oui. Je... oui. Bonjour. Euh, je me permets juste de dire, c'est sûr qu'avant, euh, la, la pédago numérique, c'était un petit nombre d'enseignants. Je, je pense mm -hmm. que le confinement nous a donné une belle poussée. Il va nous rester, mm -hmm. encore une fois, un petit groupe de récalcitrants. Et je pense que... S'il y a deuxième confinement, ben à un moment donné, à chacun, à chaque fois qu'il y aura un confinement ou une situation comme ça, on va aller en gagner quelques-uns. Euh, ce que j'entends à l'occasion sur le terrain par les conseillers pédagogiques là, qui font euh, des rencontres avec le disciplinaire, c'est certains anciens disent, ben c'est fini, là, on est rendu euh, après, là, puis on va revenir à l'enseignement traditionnel, formel, un enseignant, 30 élèves, quatre périodes de 75 minutes. Il y en a quand même un certain nombre qui croient là, que tout la, la pédago numérique, là, c'est terminé, là, tu sais, je, je les appelle mes, mes, mes résistants, ceux-là, mais on mm -hmm. en a, là, les CP, ils, ils entendent ça. Fait que je pense que si deuxième vague, il y a, si confinement, euh, on va, euh, c'est le concept de l'entonnoir, hein, qui se produit. Alors, moi, c'est ce que je, je tente de dire aux CP, on, on perd pas, euh, on avance, on continue, mais il va toujours en rester des Gaulois, mais c'est sûr qu'avec un, une prise 2, une prise 3, il va en rester de, de moins en moins, là, pis, on entendait aux nouvelles dernièrement aussi, mais il y a des enseignants qui, qui font des, des choix de carrière en disant, mais versus les, les, les conditions actuelles, euh, ben les conditions actuelles font qu'on est tenu, ou en tout cas, on ne pourra pas s'en sortir de la pédago numérique. Donc, il y a des enseignants aussi qui vont quitter, puis on va peut-être gagner des gens qui n'étaient pas en enseignement parce qu'ils aimaient peut-être moins... Euh, tout le, le, le concept là, de l'enseignement 100% présentiel et qui pourrait être intéressé à venir là, dans l'enseignement grâce à l'ouverture la, la, la, pédago-numérique. Il y a un rééquilibrage, je pense, de la profession qui va se faire aussi euh, de façon naturelle là, face au bouleversement qu'on qu vit là. Et on ne pourra plus reculer là, dans ce sens-là. C'est un peu ça je voulais mettre, la, la perspective. Là, mm -hmm. que, euh, il, y un, il y a un concept d'entonnoir qui, qui va se créer. Il va nous en rester de moins en moins des, des résistants. Voilà. C'est intéressant comme, comme lecture, Hugues. Merci de partager ta réflexion là-dessus. Effectivement, on ne peut pas présumer que ça, ça va arriver, mais on peut essayer de travailler à, à mettre en place des conditions pour faire en sorte que les enseignants qui ont le goût de s'engager dans des nouvelles pratiques, dans des pratiques plus nu où le numérique et plus présentes, on a toutes les occasions de les soutenir, de les aider, de les encourager. Et ça, ça va peut-être faire faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'enseignants, parce qu'on en a vu des enseignants, des jeunes enseignants qui ont décroché parce qu'ils étaient étouffés dans, dans la, la rigidité de l'organisation scolaire telle qu'elle est actuellement, ou qui ne sentaient pas qu'il y avait de la place pour de la créativité, puis sortir des manières de faire parce qu'il y avait de la pression des pairs. Mais peut-être que là, la pression est en train tranquillement de s'inverser. Hein? Puis on sait que pour euh, opérer un changement majeur, euh, on a souvent besoin de on n'a pas besoin de la majorité. On a besoin d'à peu près 20 de gens très engagés pour que euh, le, le, la roue se mette à tourner. Euh, donc c est, c est, et ça, on est capable d'aller chercher présentement ce 20 %-là d'enseignants et d'enseignantes qui ont le goût de, que les pratiques bougent, s'adaptent, se modifient. Alors, est-ce qu'il y a... Une bonne ou une mauvaise réponse à comment préparer la rentrée, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Euh, chaque cas vécu, chaque organisation scolaire a sa, sa propre réalité. Alors, les pistes de réflexion, les échanges que nous avons sont là pour vous enrichir et faire en sorte ben, de quelle façon je peux emmener mon milieu à discuter et à cheminer euh, vers un plan qui va correspondre à nos besoins à cette organisation-là. Donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de, de, de solution. Il y a un paquet de publications, on en voit passer sur Twitter, sur euh, Facebook, euh, dans, dans les différents journaux, etc. Il y, y a plein de scénarios, il y a plein d'organisations qui mettent en branle euh, en fonction de leurs besoins, de leur expertise, et ce qui peut correspondre à la réalité d'un milieu va totalement ne pas fonctionner dans un autre milieu. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hum. Euh, il y a Nadine qui nous dit qu'il y a une main levée. Euh, je, moi, je la vois oui, pas. Oui, je la vois la main pas. Main. Je vais voir. Je... Ben, si Alors, vous. voulez si la, la, la personne ta... qui a la parole. Bien oui, bien sûr, allez-y, je ben vous oui, invite à le faire. Euh, bon, bonjour. Euh, ben, en fait, je voulais juste partager une expérience qu'on a vécue dans notre centre de service scolaire. C'est la c... oui. le CSSPI. Excusez-moi, je dois encore. À la de Lille. <rire> Mmh. Euh, donc, euh, en fait, ce qu'on a fait euh, fin mai, début juin, c'est qu'on a envoyé un forum à tous les enseignants, leur demandant ce qu'ils avaient essayé jusqu'à présent pour travailler avec euh, leurs élèves, euh, maintenir le contact, et ainsi de suite. Et euh, s'il y avait de l'intérêt à partager avec les autres, et on a identifié une douzaine de personnes qu'on a appelées des ambassadrices ou des ambassadeurs, et on a organisé sur une base volontaire des rencontres virtuelles avec Teams, euh, avec ces, ces personnes-là qui venaient témoigner de ce qu'ils avaient fait. Je vous dirais que la plupart des enseignants qu'on avait choisis, ce n'était pas des... des, des... <rire> des technophiles en partant. On les a un peu choisis pour ça et les, les participants, en tout cas, on n'a pas complètement terminé le, le bilan de la chose, mais je vous dirais que la grande majorité des participants ont vu vraiment l'intérêt à euh, entendre ce que les autres faisaient pour poser des questions. Donc, dans le fond, on a aussi comme, euh, fait en sorte qu'ils puissent se réseauter entre eux, entre différentes écoles euh, du centre de service. Alors, voilà. Merci Marie-Claude, vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres justement, c'est très intéressant. Merci justement à Caroline, à Marie-Claude, à eux qui nous, qui nous font part de ce qui se passe chez eux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent exprimer là, les pistes qu'ils ont, qu ont déjà en tête? On s'est vu il y a une dizaine de jours, peut-être que vous avez ensemble cherché des pistes de solutions pour chez vous. Donc, il ne semble pas y avoir d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole. Euh, je propose peut-être qu'on… Je sais qu'Étienne, tu voulais nous, nous partager des, euh, des, des, des, des, des ressources, éléments, je crois. Oui, voilà. Des éléments, ouais. oui. éléments, oui. Peut-être qu'on peut repartager la présentation. Est-ce que tu veux que je le fasse, Nathalie, la J'y suis, c'est bien. D'accord. Donc, on, on vient de parler de comment préparer le personnel. Euh, pour la rentrée, pour ceux qui utilisent Moodle, on est en train de préparer un gabarit de cours qui va permettre aux enseignants de préparer leur rentrée, d'avoir des plans de travail et de structurer leur, leur euh, environnement Moodle et qui vont pouvoir le modifier là, euh, à leur guise. On avait préparé un plan de travail pour euh, finir l'année, quand on était, on était dans l'urgence, un gabarit de cours pour ça. On en fait un qui va correspondre à la rentrée, qui va permettre... Euh, aux gens de s'organiser selon leur réalité à partir de Moodle pour ceux qui embarquent dans Moodle. C'était l'information que je voulais vous transmettre là, plus factuelle sur les travaux qui vont s'en venir qui sont en cours présentement. Excellent. Merci. Merci beaucoup Étienne. Donc, euh... On serait à la toute fin, effectivement. Mm -hmm. Donc... Euh... Effectivement, je le mentionnais, on n'est pas à donner des recettes, des solutions miracles. On est là pour vous aider à dégager des pistes de réflexion. Donc, comment on peut planifier la rentrée? Euh, si jamais vous voulez encore vous exprimer, nous faire part de vos réflexions, de comment ça se passe chez vous, c'est toujours enrichissant. Et on sait qu'il y a des gens qui ne seront pas présents aujourd'hui, mais qui vont regarder l'enregistrement de la rencontre. Donc, vous êtes invités à le faire. Et on vous annonce déjà... On va avoir une petite rencontre, on va échanger ensemble. Donc, on vous présentera pas de, de, de grand contenu, mais on veut échanger. On vous propose une date qui est le 20 août à 14 heures. Donc, on vous invite. Vous allez recevoir une invitation pour aller sur la plateforme Zoom à nouveau et de partager vos bons coups, de partager vos réflexions, de partager où vous en êtes. Ça va être très enrichissant pour nous tous. Et ben, je vous invite à aller. Posez vos questions, commentaires, suggestions. Oui, Benoît, je te cède place. Si vous voulez. Il y avait Marilyn Turgeon qui pose une question. Est-ce qu'il y a des nouvelles du panier d'activité? Je ne sais pas à quoi elle fait référence, mais peut-être que vous, vous savez de quoi. Oui, Étienne. Non, pas de nouvelles, Marilyn. C'est en cours de, de, de, On attend pour euh, d'avoir une solution de communauté module pour ça. D'accord, excellent. Est-ce que donc, s'il y en a qui ont des. Est-ce que. Dans le fond, la rencontre qu'on vous propose, de pour, euh, ça va être aussi de, de vous permettre euh, de partager vos bons coups, vos bonnes idées que vous avez eues, qui ont mûri pendant l'été. Et peut-être que vous allez avoir des bonnes idées. On pourra mettre en commun les idées que l'on a eues. Euh, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, puis ce qu'on vous a présenté la dernière fois, on veut aussi vous dire qu'on est disponible pour vous accompagner. Euh, au mois d'août, quand vous allez être de retour avec vos, vos, vos équipes de direction, vos équipes d'école, vous souhaitez qu'on vous fasse un accompagnement dans votre centre de service scolaire, autant le service national à formation à distance que, que mon service au récit national de euh, gestionnaire scolaire. On peut euh, vous accompagner, euh, on peut soit se partager la tâche, ou en tout cas voir comment on peut faire pour vous accompagner, euh, soit pour planifier vos rencontres, soit pour euh, euh, même les animer avec vous au besoin. Donc, ça fait partie des services que l'on peut offrir, Et, mais on a une date, on propose la date, là, donc le 20 août, 14 heures, pour pouvoir, avec vous, faire le point où vous en êtes, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qu que vous aviez mis en place. Et puis, s'il y a eu des nouvelles balises qui sont, sont entrées pendant l'été, ce qui n'est pas impossible. Hein, C'est hein? possible, hein? en effet. Donc, euh, on pourra prendre aussi, voir comment on prend en compte ces nouvelles balises-là, s'il y en a. Euh, si la deuxième vague est déjà arrivée, qu'on sait qu'on va rentrer à distance tout le monde, par exemple, ça pourrait faire partie des, des éléments qu'on ne connaît pas, mais on, on saura. Donc, le 20 août, on vous propose ça. Mais n'hésitez pas à communiquer avec nous aussi pour de l'accompagnement plus personnalisé. Exact, tout parfait. à fait. Merci, Benoît. Est-ce qu'il y en a Donc, qui auraient des questions? Des commentaires, voilà. des réflexions. Vous pouvez les partager dans le clavardage ou dans le document collaboratif. On est à la fin de notre rencontre. On va prendre le temps d'accueillir vos, vos questions, réflexions, commentaires. Est-ce que ça vous répond Est-ce que, est que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ça, euh, ça vous paraît utile Ça va pouvoir vous servir Puis nous, on va, vous, on va en profiter aussi pour vous souhaiter de vous reposer cet été. Décrocher, c'est utile aussi. À de penser oui. à d'autres choses se reposer. Okay, faire le vide pour mieux faire le plein, effectivement. Oui, tout à fait. Absolument. Je, euh, je finirai peut-être sur une réflexion pour les gens pour l'été. Il y a des gens qui sont très synchrones, d'autres très asynchrones dans leur approche. Peut-être uh, viser le centre, tirer profit des deux modes d'enseignement, d'apprentissage, pour avoir les forces des deux et minimiser les faiblesses de chacun. Donc, uh, un conseil pour uh, réfléchir cet été vraiment très très intéressant Répondre à la question sur le téléchargement, euh, on va vous renvoyer le fichier euh, via la liste de diffusion là, qui vous a invité euh, à cette rencontre de cet après-midi. Donc, vous allez l'avoir. Je replace le lien dans le clavardage aussi pour y avoir accès. Et euh, il sera également disponible sur notre page recifade.ca. Notre page, notre site est en, en reconstruction. Alors, on a eu une première mise en ligne qui a été faite hier, mais les contenus n'ont pas tous suivi. Donc, les contenus se sont arrêtés, malheureusement au 27 mai dernier. Alors, au cours des prochains jours, là, tous les contenus qui ont été publiés là, au courant du mois de juin seront de nouveau disponibles. En tout cas, du moins, je croise les doigts pour que ça se passe très bien. Et l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous mets également le lien dans le clavardage. Donc, au cours des prochains jours, l'enregistrement de la séance... Ce pas le bon lien, je m'excuse. Et je suis... Voilà, je reprends ici. Oui, ça. Alors, c'est difficile d'animer petite... et de faire tout ça en même temps, non, non, je m'excuse. Voilà. Juste pour, dire, pour répondre à la, la question de la présentation, la, la, la, la, la, le format de la présentation, c'est la, la mode publiée sur le web. Vous ne pouvez pas, à partir de ce lien-là, télécharger la présentation. Mais Nathalie va, ou Étienne vont vous envoyer le lien vers le document Google Présentation. Donc, voilà. à partir de ça, vous pourrez vous créer une copie du document ou le télécharger au format que vous voudrez PDF, PowerPoint ou autre. Donc, vous pourrez le faire. Donc, ça va vous permettre d'avoir accès à, à, à tout ça. Puis, vous aurez aussi accès à l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Vous avez le lien vers la, la première rencontre, mais vous aurez aussi, on vous enverra par courriel, le lien de la, présentation, de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez la partager avec des collègues. Merci, Hugues, pour ton commentaire sur l'égalisateur de musique. Là, ça va être l'égalisateur d'apprentissage. Donc, <rire> on va avoir notre nouvel égalisateur. Si ça peut être utile, tant mieux. Vous pouvez l'adapter, le modifier, ajouter des éléments, en enlever. Si vous trouvez que c'est plus parlant autrement, n'hésitez pas. C'est libre de droit, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Nous, on le partage dans cet esprit-là, dans un esprit de communauté, de partage, d'entraide. Donc, n'hésitez pas à vous en resservir. Excellent. S'il y a des questions commentaires, on est encore là. Donc, Mais sinon, ben, on a pas mal fait le tour de ce qu'on avait à discuter avec vous. On vous souhaite un bel été. Reposez-vous bien. Alors, merci d'avoir été là. Merci à Benoît, Étienne et Yvon pour votre participation. Et bravo à vous tous de vous être euh, impliqués pris du temps cet après-midi pour continuer à réfléchir avec nous sur l'organisation de la rentrée scolaire. Alors, je vous invite, ceux et celles qui le souhaitent, à demeurer parmi nous. Je sais que certaines personnes aiment mieux poser leurs questions hors enregistrement, donc je vais attendre encore un petit cinq minutes avant de cesser l'enregistrement, puis pour s'il y a des questions. Puis sinon, ben, vous pourrez rester par la suite. Donc, encore, ben, je dis quatre, cinq minutes, peut-être deux, trois minutes, là, pour ceux et celles qui veulent poser des questions enregistrées. Sinon, je vous souhaite une belle continuité de journée et un magnifique été. Des vacances bien méritées pour vous tous. Alors, je vais cesser ouais, ouais. l'enregistrement. Alors, bonne fin de journée. Au plaisir. Merci.